Je m'appelle Kerstin Meyer. je fais partie de l'initiative 100% Tempelhoofafett et on se trouve ici, sur le meilleur endroit du monde, c'est-à-dire le Temple Tempelhoofafett à Berlin. Le Temple Tempelhoofafett, c'est un parc ancien aéroport euh, et même avant ancien champ de Berlin euh, qui est maintenant un, le plus grand parc public de la ville et peut-être de l'Europe. C'est passé par un processus législatif populaire euh, par lequel les Berlinois ont voté une loi qui interdit de construire, qui interdit de vendre euh, et qui permet l'accès gratuit, public à tout le monde. En principe, le projet était déjà bouclé euh, mais il y avait un groupe très prévoyant, des écologistes ici, qui ont euh, écrit une loi et la soumise à cette procédure législative. C'est une procédure qui est dans notre... Constitution euh, du Land Berlin, euh, qui permet aux Berlinois de passer des lois sans passer par le Parlement. Donc des lois en démocratie directe. C'était euh, l'argument de la démocratie. C'est un espace tellement vaste et qui fait une, euh, qui va, qui, qui allait transformer une grande partie de la ville, quoi, au sud. Euh, ça ne devait pas être une décision de trois personnes euh, au centre de pouvoir ça devrait être une décision de la euh, et donc l'argument démocratique était un et le deuxième c'était les coûts c'était un endroit public qui va être vendu, qui allait être vendu et pour ouvrir les possibilités d'investissement et de spéculation euh, euh, aux capitaux pourquoi investir pour que les capitaux fassent euh, des profits hein? Et Troisièmement, c'était euh, le développement du logement social de la ville. La ville a beaucoup besoin de logements moins chers, mais la politique à l'époque, et jusqu'à maintenant, euh, euh, du gouvernement n'était pas focus sur le développement des logements sociaux, mais sur le développement des logements qui finalement étaient beaucoup trop chers, même plus que la majorité de la ville. Quoi. Ils ont fait une grande campagne contre vous, ils ont, ils ont eu des alliés très forts, ont investi beaucoup d'argent, il y avait des grands pubs sur les bus euh, contre notre loi. C'était une alliance y inclut les syndicats, euh, les églises, les associations caritatives, les associations de sport, euh, pour une raison très particulière en Allemagne, je pense, euh, parce qu'au niveau fédéral, euh, au niveau du Land, où, où sont fédérées les associations, il euh, y a souvent des personnes impliquées dans les partis, anciens politiciens, tu vois, un, un, un réseau euh, du pouvoir qui essaie d'utiliser de, de, ces associations pour faire passer des messages de vote ou de, de manipulation. Quoi. Ils ont essayé, ils ont réussi. 734 000 ont voté oui. Sur une population de 3,5 millions, sur une population avec le droit de vote d'à peu près 2,5 millions. Et on a eu une. Une majorité pas seulement suffisante, euh, c'est-à-dire plus que 25% des personnes avec le droit de voter ont voté oui, sont venues, ont voté oui, euh, mais aussi dans tous les quartiers de la ville, même les quartiers périphériques, il y avait une majorité pour que Temple Wolf reste euh, 100% public. Ouais. C'était un grand succès une grande, pour nous et une grande défaite euh, pour le gouvernement. Et une fois ce parc ouvert, il est devenu très vite très populaire. Jusqu'à maintenant, en 2016, bon, l'année dernière, on a compté, il y avait une moyenne de 25 000 personnes par, soit samedi soit dimanche qui viennent ici. C'était vraiment un début d'ouverture aussi, de champs de discussion sur le développement de la ville, le développement urbain. Par exemple, il y avait... Un projet, un, une partie du projet d'aménagement ici, c'était de construire une librairie et une bibliothèque centrale de l'autre côté. Très sociale, les gens. Ils avaient présenté ça comme un projet très social, mais Berlin a une, un, une historique de bibliothèques euh, du kids du quartier, qui sont beaucoup plus utiles pour les enfants, <rire> parce qu'ils n'ont pas des grands trajets à faire. Euh, donc on s'est dit, on est dit et, et cette discussion... Tout d'un coup, elle était ouverte. Quel, genre, quel type de réseau de bibliothèque nous voulons Ah ben hein. tous ces Donc, toutes ces, toutes ces possibilités n'étaient pas là sans cette loi. Hein. Toute cette réouverture euh, du débat sur le développement urbain.